Alors, c'est Sandra, j'ai eu le message d'Eric aujourd'hui. Qu'est-ce que le fly m'apporte pour moi au quotidien Alors, tout d'abord, le fly, euh, c'est pour moi une méthode, un moyen de couper le mental. Je suis souvent trop dans ma tête, j'ai mille pensées ce qui fusent. Oh, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, oh, j'ai pas pensé à ci, ou alors je, ou alors je suis en fait, euh, je me sens stressée, je sais pas pourquoi. Je me sens pas très bien, alors hop, je fais du fly. Ça me prend pas trop longtemps, tu vois, ça me prend... Euh, bon, je mets pas le minuteur, mais euh, allez, moi, je pense que deux minutes, euh, c'est bon. Et si je me sens bien, ou si pourquoi pas plus même. C'est le moyen de, de retourner dans l'instant présent, que je commence à faire du fly. Euh, je me retrouve dans l'ici et maintenant, et du coup, le passé... Et le futur n'existe plus. Voilà. Allez, à la poubelle. Et en fait, c'est un moyen donc de se reconnecter. Et surtout, euh, pour moi, ça me calme. C'est anti-stress. Je ne vais pas te dire que je suis jamais stressée, euh, ou que ça va être la méthode miracle, mais comme je fais ça plusieurs fois par jour, euh, c'est pour moi des petits, des petits moments, des petites pauses, en fait, Ou euh, imagine que tu as la radio allumée, et puis là, hop, tu arrêtes la radio sur la radio que qui t'insupporte, parce que c'est toujours les mêmes musiques, à longueur de journée, t'en peux plus. Et là, hop, tu le coupes. Voilà, le sabotage, <rire> c'est fini. Et donc, euh, c'est donc super positif, euh, c'est facile à faire. Euh, moi, je vois plein d'avantages à ça. C'est un bon euh, départ, en fait. Euh, faut bien commencer quelque part, c'est vrai, pour aller mieux. Et donc, c'est un bon départ. Pour moi, ça permet de m'ancrer et c'est des petites pauses, des petits points dans ma journée aussi de repères tu vois, parce que je le fais matin et soir. Et après, je le fais aussi un peu dans, dans la journée, ça dépend, c'est jamais fixe après. Euh, en général, j'essaie je de le faire entre midi et deux. Mais euh, c'est mon petit plaisir aussi euh, du matin, tu vois, ça structure mes journées. Le matin, je fais euh, le journal de la gratitude. Et qu'est-ce que je fais après Après, j'ouvre ma fenêtre ou ma porte-fenêtre, j'entends le chant des oiseaux. Et euh, si j'ai de la chance, il fait beau, il y a le, le soleil qui caresse mon visage. Et hop, je fais le fly. Franchement, ça fait du bien, tu vois, ça te pose un petit peu. Par rapport au fly et couper le mental, c'est le printemps. Et là, je trouve que c'est une, une belle opportunité pour euh, passer pas mal de temps dehors, de profiter euh, de la nature, tu vois, tu te mets dans ton jardin. Enfin, moi, ce que je fais, c'est que bon, comme je suis en appartement, j'ouvre ma fenêtre. Mais le mieux, c'est que je sors. Et euh, je vais euh, dans la campagne me balader, ou je vais dans mon petit jardin, j'écoute le chant des oiseaux, il euh, y a le bruit euh, du vent dans les feuilles, tu vois. Sinon je sens l'herbe verte, là. Je, je me mets dehors et je sens la fraîcheur de l'herbe sous mes pieds. Ou sinon j'aime bien l'odeur des fleurs quand il a plu, tu vois là il a plu ces deux derniers jours. Et en fait c'est un régal pour l'essence, quand tu sors, quand tu vas te promener, ça sent super bon. Et donc, quand tu te promènes et quand tu as toutes ces senteurs ou quand tu écoutes les oiseaux, qu'est-ce qui se passe Tu ne penses plus. Donc, <rire> donc pour moi, tu... c'est une bonne méthode pour se détendre. Voilà. Et puis, je pense que c'est le moyen de commencer par des petites choses et des petites choses. Ben, je pense qu'on peut faire beaucoup et on peut changer le monde avec. Mais je vais m'arrêter là. Voilà, j'espère que ça t'a donné une petite idée, un, un petit avant-goût. N'hésite pas à fonce. Voilà, c'était Sandra. Ciao